Quand tu veux. Bah allez, vamos La petite bleue qui va à Villars. Ouais Oh, ce dévers <laughs> Ah c'est bien, il y avait un peu de vitesse Un ouais. petit peu <rire> Là pareil, il faut prendre un peu de speed, après il y a un petit coup de cul là-bas à droite du poteau, tu vois Ouais, ok, c'est ça... Yeah, I Yeah! Oula Ça va Vas-y, molo hein On va le faire Sur une bleue en plus quoi Ah, voilà, fin de piste, nous voilà vers euh, Villa Reculas ah. Allez, ciao